Oh. Salut tout le monde. Salut Pierre, salut Amine, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est préparé à entendre ce qu'on va vous raconter tout de suite. Euh, malheureusement, euh, mon niveau de validité ne me permet pas trop de, de m'exprimer amplement. Donc, euh, donc je suis là, surtout pour juste vous annoncer le titre et mes collègues... Vont venir faire, faire l'affaire parce qu'ils ont un corps beaucoup plus généreux. Donc, euh, je m'appelle Hesman et le titre de notre projet s'appelle euh, Femtini. Femtini, ça veut dire t'as compris à quoi Alors bon, euh, bonjour. Donc euh, nous sommes là pour vous présenter le projet Me, me, me, me, me, me, me jean euh, Mais quoi Mais quoi Me Ah oui, voilà. Fentine. Euh, <rire> <rire> mais... Fentine. Fentine. Me Oui oui. Fem -tine. Fem -tine. Yeah. Le l'objet le concept, ma euh, joie, tu, tu peux nous dire de quoi ça parle Ben, bah, euh, papa, mais arrête euh, toutes ces réflexions. On essaie un peu de ne pas structurer parce qu'apparemment, nous, notre génération, euh, elle ne veut plus être structurée. On a envie vraiment de lâcher prise. Bref, du coup, avec, euh, avec le groupe, avec Altman et Jean-François, oui. on a... On a commencé à réfléchir sur le thème de réinventer la relation avec l'autre. Avec l'autre. Et l'autre c'est, en particulier... C'est l'autre. Non mais on a dit plus, plus précisément l'autre... c'est pas moi, c'est pas moi. Ben. Ah. Okay. Mais ça peut être l'étranger, oui. ça peut être l'autre, oui. ça peut être toi, ça peut être Faisa, ça peut être Valentine, ça peut être Paula, ça peut être Ytmei, Lubna, l'autre... L'autre, quoi. Bien, alors, euh, tu, tu, tu veux parler de ça, mais pourquoi tu, tu, toi, pourquoi tu, veux, tu voudrais parler de ça Dis-nous, dis-nous. D'accord. Ben, en fait, je pense qu'on est tous confrontés à l'incompréhension de la relation avec l'autre. Par exemple, ouais. récemment, il y a eu les élections sans citer du parti politique. Euh, ben, du coup, l'autre, l'étranger, du coup, qui est différent de nous, oui. de notre culture, oui. de, de notre langue, finalement, mm -hmm. et eh ben, euh, il est vu comme une source d'insécurité, comme une source de menace, comme une source de doute, guerre, peur. Euh... De peur, oui. De... Mais ça, ça peut être aussi autre chose. Oui, ça... Oui. Ça hein? peut être une source de l'émerveillement, ça voilà. peut être <rire> curiosité, ça peut être ouais. FEMSIN. Voilà, comme tu dis, même tu dis. On peut dire Ouais, Tu me ouais. Okay. Euh, donc l'incompréhension, c'est pour ça que tu, tu, tu veux parler de, de l'autre. Mais alors pourquoi euh, le faire Pourquoi le faire c'est Une très très bonne question. Et oui! Parce qu'on a passé <rire> des euh, décennies! On n'était pas chercher, tous d'accord. On n'est hein. pas du tout. Ouais. Pas du on ne se comprenait pas vraiment. Rien. Donc, ouais. euh, ben, là en termes ouais. de ouais. Funtini, euh, on ne sait pas. Ouais. Hein. Ouais. Zéro fait à main. Bref, du coup, <rire> l'idée c'était de déplacer le regard. C'est justement pour, euh, pour apporter, pour changer le regard de l'autre. C'est pour. Même en étant que l'autre, on ne comprend pas l'autre finalement, ouais, ouais, ouais, mais on l'accueille dans sa singularité. On l'accueille dans, dans sa singularité, c'est ça. Exactement. Oui. On élarge on a... nos connaissances, notre imaginaire, nos sensibilités. Nos sensibilités, ouais, qui sont différentes forcément. Oui, tout à fait. Hein, voilà. Et donc tout ça, c'est pourquoi tu veux le faire. Quoi. Pourquoi on, on s'intéresse à ça. C'est clair. Alors, oui, Chine. voilà. Ok. <rire> Alors, maintenant euh, qu'on a bien compris euh, tout ça, euh, comment, comment le, le, le, comment le, le sortir de... ouais. bah, Comment, c'est euh, vraiment euh, comment le faire comment, Alors, ouais. on pense vraiment euh, le faire à travers des témoignages. À travers des témoignages, de la documentation, ouais. de la recherche, de, de comprendre cette autre finalement qui est différente de nous. Ouais, ouais. Et puis... Euh, aussi, euh, bah, pourquoi pas euh, euh, faire des expositions en ouais. photo Ah bah oui, oui. oui c'est le plus important <rire> <Et> Oui, <rire> oui. Voilà, voilà. Ouais, mais j'ai donc... ouais, Raconter voilà. des histoires. Et justement, la façon, les modalités, elles peuvent être différentes pour permettre la compréhension oui. ou l'incompréhension oui, oui, oui, oui, oui. Et alors, raconter des histoires, euh, euh, c'est aussi... Faire quoi quoi de... ben, Finalement, je pense c'est élargir ou déplacer le Dé regard. Voilà, déplacer, déplacer déplacer le regard. Comme mais ça, on déplace voilà. un peu. Nos Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire nous... aussi, on peut Ah, ben oui, je viens de te comprendre. Voilà. Déplacer le public. Voilà, déplacer le public, c'est pour ça qu'on vous demandait de vous... Bon, mais, ok, restez mais là, c'est une image, c'est une image. Déplacer le public, mais déplacer le public... Où Où Non. <rire> physiquement Eh ah ben oui, ouais, physiquement, ouais. on peut le déplacer physiquement, euh, voilà. euh, aussi mentalement, par oui. les croyances, d'une manière... De la sensorité, finalement aussi, on peut De la, la sensorité Ouais ah. Oui, c'est bien. bien Sensorialité Oui, sensorialité tout ça, ouais, À travers justement euh, voilà des choses différentes de notre culture. Ouais. De Avec des mots nouveaux, des, des concepts nouveaux, Pourquoi des imaginaires je... Pourquoi hein? pas Voilà, c'est tout ça. Donc, tout ça, c'est le comment. Le comment, sans commentaire. Euh... <rire> Maintenant, on va, on, va, on va dire où, où c'est qu'on qu place l'objet, où c'est qu'on qu on on se projette. D'accord. Oui, ouais, clairement. Euh, ça peut être dans des espaces euh, sensibles, des espaces rythmiques, <rire> comme ça. Enfin. Ah, des espaces. Ah oui, ça c'est un truc qui n'a pas tout à fait compris, mais, mais on s'expliquera à ça quoi, les espaces D'accord et, et, et aussi on a parlé de, des, des, des espaces numériques. numériques. De, euh, des, des, des quartiers justement où ouais. on a regardé ce stigma de, de, de différence. Mmh. Et on a dit des espaces aussi qui sont visibles, Invisible, oui. Ah. Ouais. <rire> Ouais, d'accord. Et aussi, on a parlé des, des espaces... Euh, euh, ah oui, hybrides. Hybrides, voilà. <rire> tu peux donner des, des, des exemples, peut-être Des exemples des espaces hybrides Ouais. Voilà, euh, ben euh, je sais pas. <rire> un podcast, peut-être <rire> ouais. Oui, voilà, un podcast mélangé avec un... Une, un peu de curry avec du cumin. Dans une une une une unité université université voilà c'est bon ça oui oui il fallait il fallait placer le mot là alors ensuite alors on a le pour qui pour qui ça pour qui on fait ça quoi pour qui on fait ça alors pour le groupe Quoi pour le grand public. Ah oui, pour le... le, le grand le, public. Le grand public. Ouais. Le public grand, public, et... Mais, mais on, a, on a parlé d'autres publics aussi. On a parlé aussi euh, des quartiers prioritaires, on dites aussi des quartiers... Sensibles. Sensibles, politiques de la ville. Ouais, voilà. euh, mmh. On peut parler aussi des espaces ouverts, ou ouais. des espaces euh, enfermés. Oui, des publics en enfermés. Voilà. Voilà qui sont juste dans une pièce. Voilà. Des publics aussi. Euh, on, a, on a dit. Euh... Stigmatisé. Oui. Stigmatisé, un public voilà. stigmatisé où justement euh, on juge leurs différences. On, mmh. on a beaucoup de stéréotypes. Bien. Ouais. Alors, avec qui euh, maintenant tu, tu vas faire ça alors, on va faire ça, je pense, avec des chercheurs. Ça, c'est bien. J'aime bien ça. Ouais, ouais. ouais. Mais... Je, je prends un air sérieux. Ouais. Des chercheurs. Par, par exemple. Par exemple, euh, des psychologues. Euh, ah, c'est bien, les psychologues, sociales. Hein. Psycho euh... psychologues, psychologues. Psychologues sociales. Ouais. ouais. C'est des psychologues qui font de la recherche sur les relations, sur la communication. Ah, c'est bien, ça, ça c'est intéressant. Sociales. Ouais. Euh, ouais, d'autres exemples des anthropologues ouais. anthropologues euh, on peut faire ça aussi avec des établissements qui travaillent avec ce genre de, de sujet ouais. euh, comme euh, des, des, des associations par exemple Elif par exemple la Cities Company de ah ben Lou, oui. Loublin, euh, voilà des hôpitaux des hein. des, des, des, des, des, des prisons des, des encore des universités. universités voilà bien et mais aussi on peut alors ça c'est le monde de la recherche mais on peut travailler avec d'autres euh, milieux oui, on peut pas travailler avec euh, d'autres milieux artistiques comme la TNBA, des collectivités territoriales... Euh... C'est artistique les collectivités territoriales non. non Je dis n'importe non non. Non. quoi Non, ça c'est euh, plutôt institutionnel. D'accord, hein. ok. Ouais. Alors les entre, artistiques, entre les euh, bon, après, il euh, y a des idées qui te viennent là hein. euh... Bah, la laiterie, ils font du lait du coup hein. Oui, ça c'est notre local euh, professionnel. ok On fait pas du lait, non. <rire> on... Ça, c on fait ça pour euh, que ça nous rapporte euh, du beurre. <rire> il y a aussi l'usine, à, part, usine, euh, ouais, à cette voilà. Ah le... oui, l'usine, voilà, ça c'est bien. Ouais. Oui, oui Pas que des trucs à Bordeaux, il hein. faut penser... Euh... Oui, à l'international, oui, oui, voilà, élargir voilà, voilà, voilà. le champ. Hum. Euh, bah c'est pas mal tout ça, et puis qu'est-ce qu'on avait dit aussi, euh, euh, on fait appel après à des, bon, des, des des scientifiques, des artistes, et donc des universitaires, voilà, voilà pour faire un, un projet donc de... de recherche et création, action, citoyenneté. Alors, les citoyens, ils sont où ah euh, Bah... Ils, ils, ils sont, sont là, là Ouais. Et puis ils sont euh, Bah, dans la rue. <rire> oui, dans la... dans la cité Dans la cité ouais. Voilà. Et dans, dans, les, dans les publics dont, dont on a parlé. Mmh. Oui, dans les quartiers, dans, dans, dans, dans les... stigmatisés. Ouais, ouais. Voilà. Très bien. C'est bien mmh. On invite du coup les citoyens à... Alors, bon, écoutez, euh, voilà, je, je vais vous laisser peut-être mûrir euh, sur euh, ces idées qui sont en mouvement, qui, se... qui, qui infusent dans vos, dans vos têtes. Et toi, vais... ça te dit de financer ça ou pas Oui, ça, on parlera de ça plus tard euh, avec, euh, euh, avec euh, Héloïse, justement. Merci. On fera un petit, un, un petit euh, débat film tout à l'heure euh, pour le, le, le, le budget. Mais là, je, je vous invite pour l'instant à, à, à mûrir toutes ces idées. On va faire un petit temps de, de, de silence, tranquille. Et puis on va laisser euh, dans ce silence, vous pouvez fermer les yeux, on va essayer de, de, de, de, se, de se transposer, de bouger, de se déplacer dans nos têtes et de trouver cet espace de, de, de, de rencontre, d'aller vers l'autre. Petit. Thank mm -hmm. you. you <laughs> Je <coughs> C'est ça notre projet. Farquini. Merci beaucoup. Merci. merci.